vraiment, euh, je ne connaissais pas du tout la banoise. et c'est vrai que j'ai vraiment découvert quelque chose de sauvage et euh, vraiment euh, un vrai parcours montagne, et, euh, un vrai parcours de scalpinisme et, comme, comme on aime, quoi. vraiment top. Ouais. voilà on a une grande satisfaction parce qu'on a connu beaucoup de déboires avec nivologie ou météorologie toujours très très compliqué et là en réalité cette année ça a été totalement stable depuis une semaine donc on a été dans des conditions même qui nous ont surprises puisqu'on était on a toujours travaillé dans l'urgence à adapter les, les parcours alors même que depuis lundi on sait qu'on fait le grand parcours le parcours d'origine c'est toujours des courses qui restent gravées donc c'est l'essentiel puis franchement le coin euh... Après le nord je ne connaissais pas du tout et je vais revenir. Ouais. Moi, je, enfin, Ce que j'ai trouvé le plus dur, je pense qu'il y a le... Quand on arrive à 3000, euh, j'ai eu un petit coup. Euh, la machine, c'est peut-être un peu dur, je pense, à l'altitude, pas trop habitué. C'est-à-dire que notre calotte glaciaire à Pralognan située à cette altitude-là. On a tout un tas de sommets à aller faire. Tout ce qui se passe au-dessus de 3000 mètres, eh on, on a pu faire absolument les sommets. On n'est pas allé jusqu'à chasse-forêt parce que c'est très ambitieux et c'est bon, trop. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas très loin des 4000 mètres de dénivelé positif. Au-delà, c'est trop. Il ne faut pas aller au dégoût, c'est déjà des épreuves majeures. On ne pouvait pas se permettre d'aller beaucoup plus loin. C'est marrant, quoi. c'est vrai que la descente, c'est assez sportif. Euh... C'est vrai qu'on n'en en fait pas, on en fait pas souvent au final. Et euh, c'est vrai que c'est ce, ce que je pensais, c'est dans les, les parties chou un peu sur le glacier là. J'ai dit s'il y en a un qui tombe, euh, j'aimerais pas voir le, le résultat parce que c'est vrai que ce serait euh, vraiment euh, à mettre dans le vidéo que je pense.